Bonjour à tous, on a aujourd'hui Bettina Mas qui va nous présenter, nous donner un teasing de la masterclass qu'elle va présenter lors du sommet virtuel solopreneur. Euh, Bettina est formatrice, elle est euh, aussi conférencière, consultante sur la gestion euh, personnelle des finances et donc tu vas nous présenter quoi durant cette masterclass Bettina Bonjour à tous, moi c'est Bettina Mas. On va parler ensemble de, de trois clés, trois conseils pour que vous puissiez dompter vos finances, pour que vous puissiez dorénavant avoir le contrôle dessus et que vous puissiez vraiment euh, oser faire vos projets. Donc on verra ça sur, sur trois, en trois parties. Euh, ça va vraiment vous permettre d'être clair sur vos finances. Après, vous aurez des conseils concrets et pratiques pour passer à l'action. Est-ce que je leur ai dit ou pas les différentes parties Oui, vas-y, vas vas vas-y, vas-y. On verra comment faire un état, un état des lieux des finances. On verra également, bah, c'est quoi la vision pourquoi avoir une vision et comment la réaliser, comment la faire et en quoi c'est important. Et puis, on verra aussi ben voilà, comment être intentionnel dans ses finances. On verra euh, le lien aussi entre vos émotions et vos finances. On verra aussi là, que qu'il est possible euh, de vivre sans dette et sans découvert. Oui, oui, c'est possible. On verra également comment on peut répartir nos, notre argent selon nos besoins en tant qu'être humain parce que chaque être humain a au moins sept besoins principaux. Et sans doute, je vous en parle de la masterclass. Restez connectés. Donc, inscrivez-vous et euh, venez à cette masterclass présentée par Bettina. Merci Bettina. Et merci hâte à de toi. faire découvrir tout ce que tu as à nous partager à ceux qui s'inscriront. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.